Salut On se trouve pour un nouvel épisode sur European Size 4. On est en guerre contre de puissants pays d'Europe, le Portugal et la France. Je dis d'Europe, mais en pratique, leur puissance est essentiellement coloniale. Ils ont... pas mal en Afrique ou... Bon, pas autant que le, les Pays-Bas ou... La, la Frise, c'est un peu un, un, un, un truc exceptionnel. Bon, tous les pays coloniaux... Euh, ont relativement à peu près autant de, de terres les français ont beaucoup de beaucoup de, de colonies et territoires en Afrique les portugais ont égale, également beaucoup de colonies et ils avaient plus de mm, territoires de ce côté là mais vu qu'ils sont tous occupés par des séparatistes je pense que on va pas leur demander de province là bas pour cause de il en a plus à prendre là, par contre là on a perdu la bataille en eau faut savoir se rendre euh, du coup il vient chercher les petits soldats qui sont là c'est pas grave on a fait bouger deux armées dans sa direction ça devrait le faire ici je vais bien prendre la tech ça m'évitera de la corruption ah, les chinois ont été battus par les portugais ils veulent me bien me céder tout ça 75, 75 de 75, 75 ou 77 l'avantage hein. à ce qu'ils aient aucun fort c'est que je peux demander des territoires très très facilement allez viens aider de ce côté là J'arrive tard, c'est pas grave. On a tué quasiment tous les portugais. Il y a une trêve qui s'est finie. Avec You peut-être Non. Je crois que c'était Han. Yann. C'est ça. Ils ont des séparatistes date parce qu'il y a des corps d'autres provinces que le Japon, dans le Nord. Il y en a qui sont japonaises depuis trop longtemps et qui ont autre chose, mais... Euh, on va pas intervenir. Je pourrais me déplacer en bateau, mais... Je préfère laisser l'Espagne gérer son conflit avec le Japon. Moi, euh... ouais, il me reste une province à prendre à Liang. On a dit que la trêve était très très loin. 88 Peut-être que je peux annuler mon alliance avec euh, Siac. On va la faire On va le faire On a une trêve Jusqu'en 84 Ouais c'est 5 ans Ça serait, bon que je... Ça serait bien que je m'en souvienne On va Prendre on va rien prendre Quoique, attendez, le Japon j'ai une trêve de plus longue, non Ouais, donc en fait Je peux prendre une armée japonaise Elle servira d'abord Là-bas, il faut que j'attaque Tiak Pour sa dernière province de soie Il faut que j'attaque Liang Et le Japon pour la même raison Excusez-moi Je reviens où en étions-nous? Hein. finir la guerre contre la France. On va se. On va pas, éviter... On va pas prendre de, de perte de prestige pour des relations avec un pays qui m'importe peu. C'est vrai que je pourrais attaquer à peu près tout le monde. Euh, Peut-être qu'à la fin de la trêve avec tous les membres de la COA, je m'attaque au plus gros. Donc je m'attaque au Japon. Peut-être que je peux lancer d'autres guerres contre les plus gros du genre Via -Nagra, Parce que euh, ils ont des provinces faciles à prendre. Pour pas trop cher. Et ça fera des gros pays en moins dans la m'a l'air plus intéressant que d'éviter d'avoir des petits pays dans la coa. Ça c'est fait. À enfin, moins 4, je pense qu'ils seront motivés par euh, euh, <rire> un petit temps d'attente. Donc j'ai une province que je veux chez Siak. C'est dommage que j'ai pas pu la donner à la Utaya, sinon je me serais servi sur la Utaya plus tard. <musique> il n'y a même plus de, de claim à qui que ce soit donc euh, ça veut dire ah bah Kafa il a voulu jouer au gros dur euh, en me prenant des territoires et maintenant c'est le Yémen qui l'attaque et je pense que le Yémen va n'en faire qu'une bouchée enfin plusieurs bouchées en fait parce qu'il faut plusieurs bouchées pour le manger mais et comme j'ai rétrocédé des territoires je n'ai plus de revendications dessus Rien du tout Plus de légitimité non plus La France tu veux faire la paix c'est moi ce que je demande En attendant je te pille L'Espagne peux... Ouais donc il fallait que je trouve d'autres alliés Je dirais Pologne Et Scandinavie J'ai quoi là Espagne, accès militaire est garanti. Je ne peux pas révoquer l'accès militaire pour l'instant. Ming, notre vassal. Manchu, notre vassal. Gen, on est allié, mais ils ne sont pas très forts. Donc je sais pas si ça durera. Alors c'est un fort anglais qui est tombé, mais ça fait quand même un peu plus de score de guerre globale. Et ils veulent bien. On va s'arrêter là avec la France. des provinces que je peux convertir. Tout légitimé. La plupart sont dans le nœud de Tombouctou. Il n'y en a pas en Katina. Et une petite poignée sont dans les Moluques. Euh qu'il n'y en a pas en effet. C'est l'Espagne qui a la majorité du contrôle Alors, Du coup j'ai une jolie couleur en Thomas de Moluc Toi tu vas disparaître Je ne me servirai plus... Servira plus vraiment Sauf peut-être contrôler les Pays-Bas Les Pays-Bas c'est une bonne cible de Parmi les gens de la Coa Parce qu'ils ont plein de terres De ce côté-là Apprendre, sans fort et tout Et ça suffit que j'occupe leur euh, pays principal euh, Les portugais Je peux me faire encore beaucoup de scores comme ça Et après on s'attaque à Freeze Je pense que oui Ils sont amis à Pomerani et Ferrari Bon Ferrari ça représente un gros morceau poméranie C'est tout petit En tout cas on peut déjà placer nos troupes ça ne coûte rien. Déplacement interdit par une forteresse hostile. Ah, on peut pas passer même si on a le contrôle. C'est bon à savoir, je croyais que. Je croyais qu'on pouvait passer quand on avait le contrôle terrestre. Ah non, c'est vrai, les bateaux ça fait effet complètement. Euh... La Grande-Bretagne y perdent. Mais pas de beaucoup. Voyons ce qu'en pense Petit Guaras. il en pense qu'il ne veut pas faire la paix. Bon, euh, on va attendre un peu plus. On va... On va, on va, on va, on va continuer à guerroyer Espagne. Nous garantissons l'indépendance de ce pays. Je pense pas que ce soit très nécessaire. Mais bon, il y a peut-être un gros pays qui hésitera à les attaquer grâce à ça. Euh, Grande Bretagne, le fort est tombé Le truc c'est que Potiguaras on n'a pas beaucoup de corps de guerre Donc ils veulent pas faire la paix mexique portugais est faible. Le Portugal est faible. Qu'est-ce qu'on peut demander au Portugal Voyons les choses sous cet angle. Ici, c'est complètement siégé par des séparatistes. Donc, ça, ça rend les territoires moins... moins à l'échange, je trouve. On peut demander ça. 13, 17... On peut demander beaucoup... Alors, le euh, problème c'est qu'il y aurait état pontifico, Irlande, Nuremberg, qu'est-ce qu'il y aurait de nouveau en fait Etat pontificaux, Irlande, Dang, Nuremberg, Thuringe, Caribès, euh, sinon on peut faire la même chose mais en demandant moins. Alors les Corse, Nuremberg, Salzbourg, État pontifico. Etat pontifico j'ai l'impression qu'ils sont déjà très hauts. Plutôt. Qu'est-ce qu'on peut demander d'autre au Portugal Des territoires à Caraïbas ou Rio da Prata. Ou ces territoires là. Donc par exemple lui il a moins d'effet sur euh, les gens qui sont super loin. Ici il n'y a pas de séparatistes. Demandons là. Après, il y a aussi une île euh, de ce côté-là. Voilà, voilà. Et ensuite. Et ensuite, on pourrait demander des territoires euh, dans les colonies, mais juste. 1, 2, 3, 4. Ah, j'ai pas de contrôle sur les forts. Ça va pas le faire. Je demanderais bien ça quand même. Après je peux demander Mekanes. Mekanes vaut beaucoup. Bah, toutes les provinces que je prendrai vont beaucoup. Metila, elle, les... elle est légitimée par l'Espagne même. Donc ne la demandons pas. Là elle me donnerait encore beaucoup plus mais j'en ai pas tellement besoin. Je ferais bien ça un hein, 31 décembre pour éviter d'avoir Salzbourg, Thuringe, Petit Goras, Caribès. Et que peut-on demander d'autre Ce serait bien qu'ils annulent cette euh, relation qui m'embête. On peut demander un peu d'or. est en guerre est-ce qu'il est attaquant face à You d'accord Je sais pas vu les You. ah c'est ils sont là Miao, Jin il a beaucoup de territoire légitime de l'autre côté je le comprends euh, faut, faut, faut que j'attaque Siak l'Espagne je pense qu'aucune euh, les relations sont interdites Pour l'instant, euh, je suis pas sûr qu'on refasse euh, une alliance avec l'Espagne. A priori, ce sera plutôt la Scandinavie et la Pologne. J'ai que des événements négatifs sur le canal. Donc, a... a priori, ça avance pas sur Potiguaras, Mais bon, on leur modifie, leur oups, je sais pas ce que j'ai fait, ça plaît. A priori leur motivation va baisser mais peut-être pas suffisamment Euh... Côté, fr... de côté de la frise. Euh, pas tout d'ailleurs. Euh, puisque frise d'aller à Ferrari, c'est ça. Pomeranaï, Ferrari et Kazembe. Les rebelles l'ont emporté ici. Je pense qu'ils vont l'emporter là aussi et encore là. Là c'est des connais pas je sais pas ce qui s'est passé j'ai pourvu pas mince on a passé l'année bah comme ça on a l'occasion de vérifier que ça ne colle pas de quoi si il y aurait quand même petit bois à grâce Nuremberg tout ça faut que je retire une province on va retirer celle-là, par exemple. Là, il y aura. Ah, il y aura Espagne quand même. Faut pas qu'il puisse rentrer l'Espagne. Ou alors on dit que c'est pas grave. Quand même un peu dangereux d'avoir l'Espagne. Mais en même temps, il faut que je prenne des provinces encore un peu. Je peux pas passer Parce que j'ai pas l'accès dans le Portugal Et en même temps euh... j'aurais pas l'accès nulle part hein. Faudrait que J'ai plus de base Ou alors je vais passer Je sais comment je vais faire On va mettre les troupes Là Mince J'avais pas fait gaffe que le Portugal s'était fait siéger. Il y en a qui ont pris le contrôle ici aussi. Ça me fait pas très très peur, mais c'est quand même embêtant. Euh... Est-ce qu'on retransporterait pas cette armée On va prendre une armée là. Hop. Quoique... Non oui, c'est vraiment une poche ça. Je peux pas faire passer mes troupes euh, autre part. On va attaquer les Bulgares. Ils sont en guerre contre qui Brunei et Pays-Bas. On peut essayer de les séger très vite. On va déclarer la guerre, impérialisme. Alors... On va augmenter le moral terrestre. Voilà, je pense que c'est gagné de ce côté-là. Voilà, Ashèche, c'est aussi une province gratuite en quelque sorte. passer les 1000 provinces à ce stade là parce que j'en je, je, suis à des niveaux de quoi assez impressionnant et j'ai quand même légèrement peur que ça finisse mal il a pas attaqué aussi lui ci évidemment j'espère que j'arriverai temps pour avoir une des deux provinces au moins J'arrive pas à temps. Tant pis. On est parti pour aller libérer notre province là-bas. Euh... Vous êtes encore en marche pour la frise. Ah, j'ai plus le. Bon, je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, c'est bon de ce côté-là. On va envoyer une armée là-bas, et après les 5 armées ici On va toutes les envoyer côté frison Ou alors on en laisse euh, une là, une là Ok, repliez-vous les bateaux Ils se sont fait siéger leurs deux provinces à mon avis Non Mais il y a quelqu'un qui a siégé. Bon, donc on va faire la paix blanche Je ne suis pas en capacité de les tuer. Par contre, j'aurais dû débarquer de l'autre côté pour prendre Massacre. Euh, où sont mes bateaux ah, Ok, euh, changement de plan. Pas longtemps. Massacre, déclarer la guerre, impérialisme. Ah, les petits états là, hein. on ne leur laisse aucune chance. Mes bateaux sont pas en très bon état d'ailleurs. Euh, L'idéal ce serait d'aller sur Foso et d'après migrer vers leur capitale. Je vais devoir aller me chercher une autre armée parce que les séparatistes portugais n'ont pas l'air décidé à bouger. C'est ce que je vois. Le Yu a perdu, Liang euh, a l'air de perdre aussi. On va devoir finalement se charger des séparatistes portugais, enfin des révolutionnaires portugais. Qui n'ont pas de bateau. que ça va le faire quand même. Ouais c'est bon leur front a explosé au bout d'un moment. Comme ça je pourrais légitimer la province. Temps de la trêve avec l'Espagne. On s'aime toujours pas assez. Il veut mes provinces semblerait-il. Oh, j'ai pas pris de province légitime, de revendication, quoi que ce soit. Ah, ça, ça saoule par contre. Les troupes elles, elles sont en rebelle donc elles se disent tiens tiens je peux passer par là et en fait euh, absolument pas elles peuvent pas. Pomerani Ferrari Kazembe, c'est parti C'est raré. il et... faut peut-être que je les sorte. Ils vont représenter un score de guerre important. Allons commencer un siège. Rappelons-le, lui. Envoyons-le en province arctique. Massacre. Je pourrais appeler quelqu'un dans la guerre. Qui ça La Bohème. Euh, on vous appellera plus tard. Quand euh, j'aurai vraiment besoin de vous. Voilà. Faut pas que je traîne trop avec mes rebelles, moi sac à lois, je vais pouvoir les attaquer on verra oh ils sont tellement nombreux qu'ils pensent qu'ils peuvent m'attaquer ils ont pas tellement tort hein. 60 000 hommes ça fait un beau paquet Je peux lui prendre des terres, Kazembe euh, mercantilisme et légalisme. Marrakech a rejoint la koa contre moi. Il est tout seul pour l'instant. Est-ce que ça mériterait pas une petite attaque histoire de la détruire tout de suite? Et je prends les quelques provinces que je voulais. Le truc, c'est ça me collait encore plus de surexpansion avec tout le monde. Il vaut mieux éviter. très oula on se bat aïe aïe aïe aïe oh lolo. ça ça mérite un petit retour en arrière ou alors on dit que j'avais qu'à mieux ah, j'avais qu'à faire plus attention je ne peut m'en prendre qu'à moi même Les portugais ils ont vraiment des séparatistes de tout et n'importe quoi des particularistes, leur pays est complètement agité je peux pas 6 parce que. Révolution Ah oui ça fait plus 10, c'est vrai. Du coup ça fait que tous leurs petits pays partout sont devenus indépendants. Toutes leurs colonies sont devenues indépendantes. Alliés à Pays-Bas, garanti par Siac. C'est du costaud. Ah eux, ils seraient capables de passer les... la frontière, les rebelles. On va se faire une armée. Ici, euh, le manchou est redevenu très calme à moitié en bon, fusionnant et coupant en deux armées de part égale. Beaucoup de provinces légitimes. Alors, il y a des provinces un peu agitées par là parce qu'ils les convertissent. Ou juste parce qu'elles sont confucianistes et qu'il a toujours énormément de l'institut de guerre. L'annexion ça réglera ce souci. Hmm. On va faire les sièges doucement pour l'instant. Je pensais pas que la frise était si forte. Et voilà les troupes de Kazembe. Le truc c'est que je vais occuper deux forts et après ils vont se rendre probablement. Euh, de ce côté là Ferrari, c'est ouvert la frontière Ouais. Marchons. J'ai pas fait mes alliances, c'est pas sérieux. On les fera à la fin de l'entrée avec la frise euh, si j'oublie pas. Est-ce que Kazembe il est en tech Il est 21, 29, ouais. Il a des troupes super nulles. Tout ce qu'on va retenir. 24, euh, 36, 50, 66, 77, 80. Je prendrais bien ça. <rire> Je sais pas si c'est le plus malin de prendre tout ça. On pourrait prendre une province plus proche. On pourrait demander ça. Je crois que je vais demander ça. Ça fait 31. 100% sur expansion. 109% d'expansion de, agressive. Un petit peu beaucoup sur la France. Beaucoup sur Kazembe. Et le reste, c'est très négligeable. Donc, on va le prendre. Euh, à condition d'avoir le score de guerre qui... Qui suit Non j'ai pas dit Siri Incroyable Je fais pas gaffe et mes troupes se font shooter Je ne pas stack C'est compliqué d'avoir plein de fronts à la fois. L'IA gère très très bien. C'est une IA, elle n'a pas besoin de de temps d'adaptation. C'est gagné. Tu reviens bien une armée par là, une armée par là, une armée par là, par là. Allons jusqu'à terre court De ce côté là c'est réglé Traversons Réduisons le coût des légitimisations Ça fera pas beaucoup d'économie Jusqu'à la fin de la partie ce Puisqu'il me reste à apprendre Mais c'est pas grave alors, le colonisateur n'est pas arrivé visiblement. Il arrive dans 8 jours. Fin de ce siège. À moins 8, euh, ce serait surprenant qu'il décide de se rendre. sans le occuper un peu de mon terrain Alors Toi tu vas là-bas Toi t'avances Il y en a qui va jusqu'au Port là-bas Là Kazembe, là, combien de scores de guerre on a 68, c'est peu Ça veut dire qu'il va falloir que je... J'occupe C'est pas très compliqué Ces bateaux... Ils vont repartir... Ici Il y a des troupes Ici pareil Qui ne servent pas Je suis en paix avec les, les Pays-Bas En trêve je voulais dire Ouais On refaire quelques bâtiments alors ça c'est vraiment pas utile là déjà on a du plus utile mais c'est pas la folie quand même par rapport à ça, ça c'est plus utile le ratio est meilleur voilà des manufactures, je dois en avoir quelques unes intéressantes En dessous de 40, ça commence à être euh, bof. Commerce, on a des très bons points. On va dire que c'est bon. Peut-être les bâtiments spéciaux, je sais plus ce que ça fait ça. Attraction des troupes ennemies et défense locale, bof. Autonomie min minimale et coût de gouvernance. Ça, pour une très grosse province, ça peut valoir la peine les très grosses provinces elles ont leur, tous leurs autres bâtiments oh, coup de gouvernance je viens de réaliser alors Alvonia c'est une toute petite province je vois pas en quoi ce serait une province rentable pour construire ce type de bâtiment c'était là que j'étais plutôt ah oh, oui, c'est l'angle bâtiment. Il de la classe en première, je crois qu'il s'est pas classé. Euh, je peux faire au développement. Après, c'est 20%. Niveau de développement. Là, je peux pas, je peux pas. Toutes les provinces intéressantes. Je peux pas. Saratov je peux Moscou je peux pas Après si mettre des coups sur l'état Je peux mettre des trucs à côté de Des grosses provinces On peut essayer avec l'état de Constantinople aussi Niveau de développement Bon on verra bien Probablement que le gain est minime J'avais pas fait gaffe à, à cette utilité Pour ce bâtiment là Et lui plus du sol Il y en a des très très bien Et d'autres beaucoup moins forts Mais Les îles Andam Andaman. Ah j'ai pas placé les territoires portugais Dans les chartes Peut-être que Maroc aussi je peux. Safi, ouais. Tunisie, je pense que j'avais déjà tout le terrain. D'ailleurs, j'ai que 35% de score à Tunis, probablement parce qu'il y a beaucoup qui partent vers là-bas. Par contre, mon nœud a l'air d'être le plus riche du monde. De loin, face enfin, à Gênes. La Manche est un concurrent colossal, mais on fait 222 multiplié par les bonus. Ici il va être temps de lâcher l'affaire. Hein? Monsieur le bonhomme violet. Colonie autosuffisante, mon colonisateur doit avoir fini. Rappelons-le et renvoyons le en Afrique. Euh là, ça m'a l'air pas mal. Dans le, toujours le même objectif de bloquer la progression du, du Yémen qui n'a pas pris tant que ça à Kaffa. Kaffa est allié à Bubas. Je pense pas qu'ils aient réussi à contrer l'avancée du Yémen massivement. Laissons-les avoir plus d'autonomie. Pour moi, ce qui coûte pas cher à développer. siège de com. Je demande pas de territoire à lui. Il devrait prendre ça en compte. J'ai un missionnaire. La province va retomber toute seule. occupe, Elle s'est remise à occuper. KZMB ça va être l'heure de faire la paix, hein. 99% Il refuse encore, ça doit être parce qu'il a des troupes euh, qui se battent Tes est tombé, nickel du siège de Trévise, Ferrari va céder euh... oublie tes accords avec la Pologne de façon à ce que moi je puisse <rire> avoir des accords sans avoir le gros malus Ah, il reste la Poméranie, je les avais un peu oubliés. Je peux pas y accéder donc. Euh... Tant pis. France a semé la discorde dans notre bon pays. On va faire cette paix là. J'ai pas nécessairement besoin d'en prendre plein de terrain. C'était un, un objectif secondaire. Euh, et la frise, ce serait bien qu'il commence. Envisager de faire la paix. J'ai encore trop d'avance en militaire. Les bateaux vont transporter ces troupes là côté siak faut que je les attaque on a plus de trêve on a en 84 bientôt bientôt ils sont alliés à Kisiak Malaka c'est faible je ne sais pas s'ils en sont tout à fait conscients c'est très très faible Garde seulement une armée euh, pour euh, sécuriser les manchus ils ont beaucoup d'agitation sur certaines provinces. Cette lassitude de guerre, il faut qu'elle diminue, mais elle diminue pas parce que je sais pourquoi. On va leur donner un régime spécial, les Mandchus. Euh, en revanche, en cas de guerre, il n'y participeront pas, pas. Hop, c'est bon. Je sais pas si ça lui fait signer la paix. Apparemment pas. Moi c'est vrai que je suis en guerre constante à peu près Et avec 11 de l'astu de guerre euh, Ça va leur coller bah, 11 d'agitation partout partout Pas grand chose Ils vont en kawar Allons-y aussi gel allons. on est tombé On a occupé cette moitié là Bateau le trajet est fait. Yann a rejoint la coalition contre moi. C'est vrai que Liang et tout ils sont peut-être plus.. s'ils ont des trêves. Mais pas Yann Yann c'est les premiers qui sortaient je crois. Soit Miao et Min. Pas très peur. Euh, qui a gagné la guerre Liang a gagné une province. A récupéré une province. Miao a visiblement. Soit pris, soit pas perdu de province. Et le yu a beaucoup diminué aussi. Bon, bon, bon. Bon, bon, bon, bon. particulariste manchu refusé je sais pas pourquoi ils essayent encore tout en temps la transaction ah ils ont mangé caradelle c'est vrai que ça fait très longtemps vu qu'on est en paix je les avais pas avertis ça me gêne à la limite pas qu'ils mangent des pays les, les... je sais qu'en tout cas dans le Saint-Empire c'est vrai un pays qui a toutes les provinces, il a moins d'armées que plein de micro-provinces. Donc c'est moins dangereux d'avoir dans la quoi quelques gros pays, plutôt qu'une multitude de petits. Peut-être que c'est plus facile de les vaincre quand ils sont une multitude de petits. Mais, pour l'instant, on va se dire que c'est un avantage pour nous si le nombre de pays dans la quoi diminue. Et le, le, le, la taille de chaque pays augmente Du même nombre de provinces Je sais pas où ils vont Ils ont un effort là-bas Non On va les attendre un peu plus Fin du siège du Bénin Ok la frise je crois que les dés sont jetés et que vous en êtes conscient. On va effacer l'offre et on va faire vraiment un score de guerre. Après il y a peut-être des provinces que je prendrai pas. Voilà, euh, petit détail pratique, ces territoires-là m'intéressent moins parce que j'ai pas l'accès, et ici il me faut un passage. Et on va s'arrêter comme ça, je pense. Sur expansion actuelle 27, ça va bientôt descendre de rien du tout. 74, me il faudra une province de moins du coup. On va laisser celle-là. Et voilà que la fraise a perdu. On est à 100,01. Ah, j'ai plus, ouais, j'ai dépensé un peu trop de points, mais ça permet de faire une réduction, donc euh, je pense que ça vaut quand même la peine. Alors, je rassemble mes troupes, chacun de leur côté. Tombouctou, indépendance garantie par la frise, et la frise viendrait, et j'ai une trêve avec eux. Marrakech a rejoint la Koa. avec Yann. On va s'allier à la Scandinavie. Dites-moi qu'ils ne sont pas alliés ennemis à la Pologne, c'est bon. Pologne refuse par contre, parce qu'elle entretient trop de relations diplomatiques. Et elle est même attaquant. Dans la Guerre de Succession Ferrarese. Donc forcément c'était l'un ou l'autre. Scandinavie, est aux Pays-Bas. Les Pays-Bas me détestent à vie. Tant pis, ça arrive. Hein. Alors en fonction de combien de surexploitation ça coûte. J'ai récupéré aussi ces provinces-là. On va mettre dans des nœuds. Côte d'Ivoire, j'ai des provinces maintenant beaucoup j'en ai beaucoup katina aussi combien de provinces avons nous 998 c'est très très bon On va être temps de s'attaquer à eux donc euh, les Manchoux normalement ne, suivent, ne me suivent plus dans mes guerres et ne me suivront plus jamais a priori. C'était un risque. C'était un risque de s'allier avec eux. On va rejoindre. Et on va espérer avoir quelques territoires polonais de ce coin-là. Je sais pas du tout s'ils nous céderont quoi que ce soit. J'ai beaucoup d'armées donc ça m'inquiète pas tellement. Par contre, Thuringe qui peut rejoindre la Coa. Nuremberg aussi, Salzbourg. Alors que tous les autres sont à zéro, ça c'est étrange. Comment ça se fait C'est très très mystérieux. Je suis très étonné. Oh, Potiguaras ils peuvent rejoindre. Euh, on a encore une trêve mais elle est pas super longue. Je pense qu'on va quand même s'attaquer à Siak. Euh, maintenant, avant qu'ils rejoignent la Koa. Prendre la capitale Siak, ça se fait Elle est où Là, c'est un peu loin, mais bon. Ça, c'est quoi L'objectif est d'interrompre le commerce ennemi en mettant des ports sous blocus. Non, j'ai pas de... de quoi mettre leurs ports sous blocus. J'avais lancé une armée là, je crois que je l'avais déjà fait descendre et tout, qu'elle est déjà en place. Euh, J'hésite à prendre la tech en avance, ça coûte pas mal plus cher, mais j'ai beaucoup de points et... Ah ouais. Ça, j'aurais dû attendre un peu plus. Nuremberg a rejoint, et quand ça rejoint. Ça n'augure rien de bon. Euh, ils sont juste venus avec Malaka. Ça me fait pas super peur. Oula, là c'est des provinces très agitées. Sur expansion, mécontentement et séparatisme. Et 134 de plus, c'est-à-dire que toutes mes provinces sont agitées grosso modo. Toutes mes provinces non sunnites sont agitées. Quand même pas. Ah bah non, j'ai un millier de provinces quasiment. Ah est dans la guerre. Mais on est au côté de Ferrari. Donc, il va le siéger. Je siège surtout la la, Bohème parce, la Pologne parce que j'ai des revendications. Ils étaient alliés, donc ça veut dire qu'ils sont plus alliés du tout. Scandinavie, alliés à Ottoman, Irlande et Pays-Bas. En effet. Euh, la Bohème, même toujours. Améliorons nos relations avec eux. J'ai un marchand libre. Euh, je tirerais bien depuis... Depuis depuis depuis... Ah l'Ethiopie c'était un nœud commençant et maintenant c'en est plus un. Hein. D'ailleurs il y a énormément qui part. Le Yémen et Sakalva tirent. Euh, on va tirer depuis Malaka. Transfert de puissance commerciale. Ça me fait le bonus de plus 10%. À mon avis c'est ça qui vaut le plus. Plus 10% de 200 ça fait 20. Le reste est assez anecdotique. Ah, ma surexpansion monte vite. Pour usure. J'ai plus mon super bonus. Euh... Il était là. L'institut de guerre, défense des forts. Est-ce qu'on peut la retirer celle-là Euh, L'astuce de guerre descend toute seule, c'est vraiment un bonus très fort. Je trouve vous arrivez un peu tard. Je sais pas d'où est-ce que vous sortez. Peut-être des gens qui ont traversé l'Asie. J'ai plus vraiment de soucis avec euh, mes bateaux en Méditerranée, ils, ils sont en, en patrouille tout le temps. Je sais pas si j'ai choisi le, le camp qui gagne. Est-ce qu'ils sont. Est, ils, ils ont Ferrari avec eux en UP ça fait un sacré de paquet d'hommes quand même. D'ailleurs on peut le voir exactement. Ferrari, 35 000 fantassins. Ouais ils doivent être... Euh... Non ils sont vraiment pas très nombreux. Probablement dû au fait que je les ai peu tapés il n'y a pas longtemps. J'espère qu'ils m'en veulent plus trop. Ce serait bien que je sorte Malaka aussi. Euh, La Utahia pardon. Capital Shaya. Avec tout, la... non, Malaka, c'est bien hein, ça. Je me disais, c'est le drapeau de Malaka. Pourquoi est-ce que je suis en guerre contre l'Ayutaya On croise une armée, ils sont pas un très bon général. S se rend, ça veut dire que j'ai une trêve avec eux. Je faisais pas partie des gens qui peuvent rejoindre la quoi. J'ai pas vu fin du siège de Moscou je crois Ouais on a perdu le siège de Moscou Je pourrais avancer mes troupes hein. Pas comme si j'avais des raisons d'avoir trop peur De ce côté là on a massacré une armée Hospitalier a rejoint la quoi Comment ça se fait qu'ils peuvent rejoindre la quoi Hospitalier ils pas Deux armées en Afrique, euh, sub-corne euh, de l'Afrique. Je pense pas que ce soit utile. Oh, ils sont très, très, très, très nombreux. Je pense que ça va être notre première défaite dans cette guerre-là, sauf s'ils si arrivent au compte-gouttes. Dans ce cas-là, il y a peut-être moyen qu'on les détruise un par un. Fin du siège de Zemplen. En plein, je sais pas comment on est censé prononcer. Oula, on peut faire ça, mais il me faut un général de qualité et vous en soutien. Est-ce qu'on a envie de les attaquer en bois Je crois que je suis parti. On arrêtera plus. Oh oh oh, ça pique, ça pique, ça pique, ça pique, ça pique. Et j'ai déjà. Non, j'ai perdu ici, d'accord. Et alors mes troupes seraient. vraiment pas loin. Je crois que j'ai perdu en Pologne maintenant. Je suis en train d'attaquer avec un commandant. On prend le super général. Ah, ils, ils ont un, un, un front super éparpillé. Allez, gagnez. Ah. Troisième tentative. On s'est fait écrabouiller nos troupes là. Pas complètement, elles ont survécu. Se rend Allez là c'est gagné quand même Fin du siège de Varsovie Hop Allons nous placer là Là Ils vont probablement occuper pour moi eux J'ai aussi beaucoup d'armées de ce côté là On va prendre ces deux là euh, C'est largement temps de s'arrêter pour cet épisode On se trouve bientôt pour le suivant